Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Il y a un petit moment déjà, lors d'un live, un spectateur avait demandé à l'équipe du lore s'ils envisageaient de mettre un revenu universel dans le jeu. Une question qui peut paraître surprenante de prime abord, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. Dans le monde du jeu vidéo, Star Citizen est un cas particulier, puisqu'habituellement, dans les jeux de type RPG, il est impossible de faire faillite même si on dépense absolument tout son argent, vu que jouer ne coûte rien. Il suffit de faire une quête, mission, donjon pour enflouer les caisses. Or, dans Star Citizen, jouer coûte des crédits, puisque dès que vous démarrez votre vaisseau, il se met à consommer du carburant ou des composants qu'il faudra remplacer. Et même si pour un tout petit vaisseau, ce coût peut paraître anecdotique, pour un vaisseau comme le Javelin, cela devient tout de suite plus compliqué. Et concernant les vaisseaux qui coûtent une fortune à utiliser, les joueurs de Elite Dangerous savent de quoi je parle en ce moment. Derrière cela, il y a évidemment les munitions, les réparations, etc. Et vous me direz, cela se prévoit à l'avance, il suffit de mettre de côté. Et vous avez parfaitement raison. Seulement, il y a un certain cas où cela ne fonctionne pas. Si aujourd'hui on peut réclamer nos vaisseaux comme bon nous semble, cela ne sera pas le cas à l'avenir. Et on peut alors prendre l'exemple d'un nouveau joueur inexpérimenté, dépensant quelques crédits pour acheter du cargo ou de l'équipement, sortant son véhicule et le perdant juste après dans sa première rencontre avec un pirate. Il se retrouva alors sans le sou et dans l'incapacité de sortir un nouveau véhicule pour pouvoir jouer. Mais cela peut aussi se produire avec un joueur plus expérimenté qui souhaiterait investir tout son argent pour remplir son caterpillar flambant neuf afin de spéculer sur l'inflation du Cantanium dans le système pyro. Se rendant sur place, il tombe dans une embuscade, se fait dépouiller et se retrouve aussi à la case départ. Évidemment, les risques font partie du jeu et il faut le prendre en compte, mais il serait dommageable que des joueurs se retrouvent à ne plus pouvoir jouer, et même si je n'ai pas fait une liste exhaustive, on pourrait trouver pléthore de situations où le cas de figure se présenterait. Viendrait alors une solution à base de revenus universels, où tous les joueurs pourraient recevoir une somme à définir sur une base journalière, pourquoi pas, même envisager de le baser sur les connexions pour éviter l'enrichissement passif. Ce système permettrait de régler beaucoup de problèmes, sans désavantager personne, ni en avantager d'autres d'ailleurs. Puisque même si les revenus sont basés sur le temps de connexion, les joueurs ayant un fort temps de jeu s'enrichiront de toute façon. Cela pourrait même potentiellement éviter les querelles mortifères sur la moindre ressource. Maintenant, est-ce que cela est envisageable dans le lore du monde Étant donné que Star Citizen est une projection de notre réalité dans le futur, nous pouvons donc nous baser sur ce que l'on observe actuellement. Cela fait maintenant de nombreuses années que plusieurs philosophes, économistes et sociologues se penchent sur la question, estiment que c'est une solution viable, voire préférable dans certains cas. Aujourd'hui, même plusieurs États se posent la question, particulièrement durant la crise que nous traversons, puisque cela serait une alternative à la récession. Il est donc tout à fait envisageable qu'une structure comme l'Empire ait les ressources nécessaires pour mettre en place un tel système. Les élections du prochain impérateur progressant tout doucement, on pourrait alors penser que le prochain gouvernement trouve la solution intéressante pour, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne plus subvenir aux besoins des systèmes et faire baisser de manière drastique la criminalité puisque les deux sont intrinsèquement liés. Cela permettrait alors au gouvernement d'éviter les dissensions internes et de se concentrer sur la guerre Vendoule. Pour ce qui est des développeurs, l'idée leur paraissait plutôt intéressante. La possibilité de voir cela arriver un jour reste donc non nulle. Et contrairement à d'habitude, nous avons la possibilité de faire entendre nos voix auprès des développeurs. Je ne dis pas ici que ce système doit être mis en place, mais il s'agit d'une alternative intéressante et qui serait, il me semble, une première dans le monde du jeu vidéo. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur la question, alors laissez-moi un commentaire et mettez un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles